Quand on arrive dans un projet comme celui-ci, euh, au, au tout début, euh, dans les premières images, on sent euh, autre chose. Il y a quelque chose d'audacieux, il y a de l'audace, tout simplement. Dans ce projet, on a eu affaire à, des, à un nouveau challenge technique. Donc, c'est un effort pazzesque, réussir à concilier la sartorialité, l'artisanalité di queste qualità altissime di materiali e lavorazioni con una produzione che è una produzione industriale. La X70, è un projet qui était très ambitieux pour l'entreprise et du coup on a voulu construire le plus gros bateau sur les herbiers possible par rapport à la taille de La taille du bateau fait que tout élément qui était à bord a était plus grand que ce qu'on avait déjà conçu. Les vitrages sont plus grands, la baie arrière est plus grande les fenêtres électriques étaient plus grandes, tout était plus grand en fait dans le bateau. Et euh, l'équipe dans tout ça, et bien, du coup, elle a dû trouver des solutions techniques et se creuser la tête pour euh, arriver à, à ce que tout s'emboîte comme il faut euh, au niveau de l'assemblage. Dans le cadre du X70, euh, on a eu affaire à, des, à un nouveau challenge technique, en particulier le fait qu'on n'ait euh, plus de, de passe avant, on a un accès au bateau qui est très, très différent et on a retrouvé un à travailler sur un espace très grand. Et autour de cela, il a fallu construire toute la partie de pont, architecture de pont et la partie supérieure. Qui est différente des autres prestiges. On n'est plus dans une notion de, de montage comme les fly. On est dans une nouvelle géométrie, une nouvelle, un nouveau design. Et là, on a eu à travailler sur cette partie euh, technique et en particulier les superstructures du pont euh, avec les vitrages, euh, tout un ensemble technique euh, important et très différent.